Restez dans les corps et profiter vraiment, vraiment, vraiment Profitez vraiment, vraiment, vraiment Confier à toi-même fut la meilleure des choses. You wanna get away, away, can I even make you stay, you know I'm here with you till the end No matter the earth, remember what I said, life may break your heart, leave you like shattered glass in the dark Se lâcher. Elle se fout du ton qui perce, puis veut juste m'embrasser Rien à foutre de mes compères, car elle est déjà engagée Rien à foutre du son qui perce, puis veut juste m'embrasser La route est un destin sans fin j'ai acheté une bi maintenant au tournant. Mais moi, je peux pas. Diable, sur un tournant. allé un peu trop loin.